Salut tout le monde! Là c'est grand jour, ça y est je l'ai enfin acheté grâce à vous, grâce à tous mes tipeurs qui, euh, qui m'ont soutenu pour l'achat de cette nouvelle caméra. Donc je vais vous la montrer tout de suite. C'est le Lumix G80. Ce qui est cool c'est qu'il y avait une promotion car en fait le G80 il coûte à peu près 850 euros. Je l'ai eu à peu près bah, 860 euros. 860€. Donc avec le G80 qui est dedans, une carte SD de 16 Go et une sacoche. Allez on le voit ça tout de suite. C'est promis unboxing mais. Là, je fais mon mais j'ai envie de casser la boîte <rire> tac enfin enfin allez là ah, on commence à l'ouvrir l'objectif 1260 à ce qui paraît il est pas mal du tout bon je ne connais pas encore assez bien en photo pour vous expliquer directement toutes les caractéristiques mais Tout ce que j'ai pu voir sur tous les sites professionnels, c'est que, que c'était un assez bon objectif pour débuter, avec un bon zoom, un bon flow optique, et il y a un pare-soleil. Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Là, je suis déjà content de mon achat. Et voilà mon petit bébé, grâce à vous, le Lumix G80. Punaise, je pensais même pas qu'il était. Euh... Je pensais qu'il était plus grand que ça. Il est petit, il est léger. Je pense que ça va être vraiment un appareil super agréable. Si j'ai choisi cette caméra, c'est principalement parce qu'elle offre une très bonne qualité vidéo et autant photo Donc c'est un appareil qui va être assez polyvalent, qui sera bien meilleur que l'appareil que vous voyez en ce moment Donc au lieu de vous expliquer euh, des termes techniques en photographie et vous endormir Oups, j'ai du mal Et bien ce qu'on va faire, c'est que là, on va le tester tout de suite Alors est-ce que vous êtes prêts 1, 2, 3 Ça y est, on est sur le G80 Punaise, moi franchement la je vois une qualité complètement différente de celle que j'avais et en plus on est dans des conditions qui sont vraiment difficiles parce que là je suis en plein intérieur et que la seule lumière que j'ai, c'est la lumière du euh, haut euh, là regardez, regarder je vais juste bouger un petit peu essayer de marcher un petit peu et pour ceux qui se souviennent des mes derniers vlogs euh, vous avez dû remarquer que justement bah, la caméra bougeait souvent et justement cette caméra possède un stabilisateur et euh, comme vous pouvez le voir bah, j'ai beau bouger, j'ai beau euh, avec la caméra, ah, euh, l'image reste stable. Donc voilà, on va faire simple juste pour cette première vidéo, parce que là il est tard ce soir, je suis, euh, je suis assez content du euh, de l'appareil, mais il va falloir que je commence à m'occuper des paramètres, j'essaie de comprendre les réglages, et dès que je peux, je vous fais une vidéo sur Paris pour vraiment vous montrer toutes les performances de cet appareil. J'espère qu'en tout cas pour le prochain voyage qui se déroulera au Népal, en juin, et plus, je puisse vous, vraiment vous apporter une qualité extraordinaire et j'ai vraiment envie de me donner à fond. Bon, en tout cas, je remercie encore une fois les tipeurs. C'est vraiment cool, euh, tout ce que vous m'avez donné. Et euh, moi, je m'en vais tout de suite aller sur Internet pour commander un micro. Bah oui, parce que c'est bien beau d'avoir une bonne image, mais avoir un son parfait, ça aussi, ça va jouer. Et euh, moi, je vous attends dans les commentaires. Bah, Dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle caméra, de la qualité. Euh, pour l'instant, pour l'instant... Euh... C'est ouf, moi je le kiffe, franchement je le kiffe. Bon, merci à tout le monde, hein. on se dit à la prochaine, allez tchuss